Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve à Ban Boom Boxes, un resort réalisé avec des matériaux recyclés. Today I'm at Ban Boom Boxes to show you this resort spécialisé in recycling. C'est parti Voici l'entrée de Ban Boom Boxes. C'est l'entrée de entry of Bam Boom Boxes. Everything here is made with thing. Ça va les gars. tout ce qui est réalisé ici est fait avec de la récupération. Aujourd'hui, je suis venue à Ban Boom Box pour déposer quelques plastiques et bouteilles de verre. Si vous aussi vous avez des déchets plastiques à déposer, vous pouvez venir ici. So you can come here at Ban Boom Boxes to give your waste plastic of grasses, right? Ici vous pouvez voir justement l'utilisation du ciment mélangé avec du verre. Here you can see an example of what you can do with cement and glasses. Également ce pot est réalisé avec des déchets Here, it's also made with waste. Ici, c'est un mur qui va être réalisé en réutilisant des bouteilles en plastique. C'est très intelligent comme système. Ici, les bouteilles vont servir de support et ensuite, on va y faire couler euh, du ciment. So, later on, they will add some cement in between the bottles here to make a wall. Ici, dans le jardin, vous pouvez voir également des genres de pots qui ont été réalisés avec du ciment euh, recomposé grâce à des déchets. Here you can also see some cement mixed with waste to make uh, these to keep the soil around the trees. Ici, à Banbun Boxes, il n'y a pas d'électricité euh, achetée au gouvernement. Tout est produit localement, soit avec des panneaux solaires pour la production d'électricité classique, soit avec les tuyaux que vous voyez ici, qui permettent de récolter l'eau chaude. Thanks to solar, they can use the power from the sun. And here, they can have some hot water, thanks to this tube. This is an organic garden. C'est ici un jardin entièrement bio, avec des arbres fruitiers. Et ça, c'est le chaton de la famille. Hello Ah oui, tu n'es pas content, hein Hello Hello Yes, what would you like to say <rire> Tout autour du resort, il y a des boîtes comme celle-ci qui sont suspendues et qui permettent une production de miel. All around the resort, there are some boxes like this to welcome Bee and to, to save the honey. L'électricité est ensuite récupérée, notamment à travers des batteries. Ici, ils sauvent the power grâce à ce genre de batteries. Et voici les petites habitations qui sont proposées autour de ce joli jardin. Ici are les différents bungalows que vous pouvez trouver dans ce resort. Et c'est the owner. Également ici, autour de la piscine, le ciment est réalisé avec de la récupération deux verres compactés avec du ciment. Here around the swimming pool there are also some flake of cement like this. Cement and glasses. This is cement and glasses compact. Ce resort est ouvert depuis 8 ans. This resort have been open 8 years ago. À noter que, par exemple, pour les chambres ou la passerelle, la terrasse ici, il s'agit de récupération de matériaux d'occasion. Ils so utilisent des matériaux hand pour faire bed and et la terrasse aussi. Well. Ici, le propriétaire me montre justement tout ce qui a été euh, recyclé, réutilisé, euh, avec des matériaux de récupération, ici, qui servent également d'éclairage. Eye? Eye? Okay. Yeah. Alors, il a dit que tout ici a été fait, les choses. Il m'explique qu'en fait on peut ici mettre même le, le papier parce qu'il y a des verres en dessous qui vont manger et faire le travail de compostage des déchets. So Donc il dit que uh, tout est composé ici, et vous pouvez aussi mettre le papier dans les toilettes. Si vous avez envie de venir dormir ici à Banboon Boxes, ça coûte 1000 bahts la nuit. Pour dormir ici, à Banboon Boxes, c'est 1000 bahts la nuit. Here we are on the roof of bamboo boxes and you can have your bath and also sunbed and you can also enjoy the very nice view over the garden and over the resort À partir du toit d'une des boîtes vous avez la possibilité de prendre un bain et également ben, de profiter de la jolie vue autour de ce petit resort et du jardin. Ceci est pour euh, la récupération d'eau chaude, pour alimenter les douches. This is to, uh, to get some hot water for the showers and the bath. Le tarif inclut également un petit déjeuner qui est pris ici. Si vous voulez Également, les tonneaux qui sont utilisés ici Ils ne sont pas réellement des tonneaux, mais sont réalisés également avec euh, du ciment compacté euh, avec des déchets plastiques, et cela sert aujourd'hui. Aux poules, et ça leur fait un mangeoire. Here you can see the chicken. Hello. So they put something to eat uh, here and water as well. And by night they are here. During the day they go outside. But but but but but but. Et ça fait des bons effets propriétaire de Ban Boon Boxes m'a amené ici dans sa réserve où il travaille pour me montrer euh, les réalisations euh, faites avec les élèves par exemple pour leur apprendre la technique I came here with Kunpan uh, to discover the work the workshop they did with the school to make them know how to recycle waste Seven years ago, yeah, yeah. you started to yeah. use recycled things? Yeah. Why? Samui, kaya. Plastic kaya? Yeah, yeah. To yeah. recycle. Okay. So, what I understand is that he realized there was a lot of plastic waste in Samui and he voulu faire quelque chose. He wanted to do something with the West. And, when a has been with, with a lot of tourism it's a lot of plastic. les panneaux solaires que vous voyez stockés ici vont bientôt servir à alimenter le, le mall central festival à Shaweng. et c'est kunpan qui est chargé justement de mettre en place ces panneaux solaires sur le toit de Central Festival so on the roof of Central Festival mall there will be some solar pan like this. Uh, Kunpan is uh, responsible, is in charge of putting the solar on the roof of a Central Festival. Congratulations. Thank you very much. 6,000 kilos. 6, 6, 6, 6, kilo? kilo? Yeah. Six tons? Plastic, plastic, uh, 1,000 kilos. Okay. Environ 1 sixième de plastic. And foam, je vous rappelle que pour le projet de l'école de Boput, ils ont besoin de 10 tonnes de déchets recyclés. Alors si comme moi, vous avez envie de participer à cette action, venez déposer ici à Banbun Boxes vos déchets plastiques et surtout déchets verts. Dans l'immédiat, ils ont essentiellement besoin des déchets verts, en tout cas en priorité. You can imagine that to save 10 tons of waste, you need a lot about the school project. They need 10 tons of waste. So please bring your waste, especially glasses and also plastic. You can bring them here. You will be very welcome by Kunpan. Ban Boon boxes se trouve sur la shortcut à environ 650 mètres de cette intersection. So you can go to Ban Boom boxes from the shortcut from Menam to Lamai. Starting from Menam, it's only few kilometers far. Just follow the sign Ban Boom boxes. Il suffit de suivre les panneaux Ban Boom boxes. If we can contribute to this action, I think we can all do this. Je suis moi-même investie d'une démarche en faveur du développement touristique durable. Je me suis notamment engagée à soutenir et valoriser les actions collectives sur mon site web Sawadi Villa Samui, vous trouverez une page dédiée au tourisme durable et à mes engagements en faveur de l'environnement. J'espère que ce thème vous aura intéressé, que vous pourrez cliquer sur j'aime et partager largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre implication. Bye bye!